Pour ce défi, nous allons avoir besoin de trois blocs. Trois blocs roulés. Nous savons que pour le premier bloc, nous allons aller tout droit. Pour le deuxième bloc, nous allons tourner à droite, 90 degrés. Et pour le troisième bloc, nous allons encore aller droit devant, donc à 0 degrés. Maintenant, concernant les vitesses, nous pourrions prendre n'importe quelle vitesse je vais choisir d'aller à une vitesse de 20. Plus nous allons rapidement, plus nous perdons de la précision. Donc, idéalement, nous choisissons une vitesse pas trop rapide. Maintenant, pour ce qui est du temps, nous pouvons nous fier approximativement à ce que nous avons déterminé dans le défi 1C. Donc, lorsqu'on va à une vitesse de 20, Normalement, dans le cas de mon robot, ça devrait prendre environ 5 secondes vers 100 cm. Puis ensuite, on va venir placer différentes mesures pour lorsqu'il va à droite et lorsqu'il continue tout droit. Évidemment, c'est une approximation. Nous allons devoir par la suite faire des tests se réajuster. Ce dont nous sommes certains, ce sont les angles. Les vitesses vont rester inchangées parce que c'est une vitesse que nous avons placée. Puis ensuite, pour ce qui est du temps, là nous allons devoir ajuster le temps pour obtenir exactement ce que nous voulons. J'ai fait, ici je vais faire le test et je vais me réajuster par la suite pour avoir exactement ce que je cherche. Il est important de noter que d'un robot à l'autre, ce programme ne fonctionnerait pas. Pour la simple raison qu'à une vitesse de 20 pendant 5 secondes, d'une sphéro à l'autre, nous obtiendrons des résultats qui sont légèrement différents. Donc, les blocs sont bons, mais les paramètres de chacun des blocs peuvent changer d'un robot à un autre. Comme il s'agit d'un robot qui est rond, qui peut se déplacer rapidement, il arrive parfois que le robot ne freine pas et continue. Ce qui nous fait perdre la précision. Donc, entre chaque déplacement, pour augmenter sa précision, pour que le robot s'immobilise avant de tourner, nous pouvons aller dans la section Commandes, sélectionner des blocs Délai, mettre environ une seconde de délai. Ça va permettre au robot de s'immobiliser entre chaque mouvement. Et nous allons ici obtenir une plus grande précision.